Et on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, avec son infini miséricorde par laquelle il nous envoie des, des esprits élevés, des guides spirituels pour nous assister, pour nous aider. Et pour bénéficier de cette aide, il faut que nous fassions notre travail, notre part d'études, d'efforts, de bonnes pensées, de pratique de la charité autour de nous donc, qui nous élève et leur permet donc, par l'inspiration l'intuition de décupler nos forces, de nous aider à surmonter les, les obstacles et les difficultés naturelles de la vie et aussi d'accomplir les missions que nous, nous sommes engagés à réaliser dans le programme de cette incarnation. Donc nous les remercions pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour, pour examiner une nouvelle, un nouveau guide d'études de ce cours, notamment aujourd'hui sur Avan Kardec, que son exemple puisse nous servir pour nous motiver dans ce sens et que ces lectures puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient y assister dans nos domiciles respectifs. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Je, voilà, je vais garder la salle d'attente sous les yeux. Donc, depuis le début de l'année, on avait vu donc, le contexte historique, le spiritisme, définition et but, les points principaux de la philosophie, les phénomènes qui ont précédé le spiritisme. C'était la semaine dernière à Heidsville l'étape tournante. Et aujourd'hui, on va voir Alain Kardec, le professeur et le codificateur. Euh, bon, les, les vidéos, alors celles de, de, du cours de la semaine dernière, j'ai un peu traîné avant de le mettre, mais ça y est, elle y est. Donc, vous pouvez les voir sur euh, la chaîne YouTube euh, Alain Kardec de la Fédération Spirit Française. Donc, aujourd'hui, on va voir, euh, en fait, c'est une petite biographie d'Alan Kardec par qui euh, tout a commencé. Alors, il y a plusieurs biographies qui, qui ont été euh, un, euh, faites sur Alain Kardec, hein, donc euh, une toute première assez courte qui a été prononcée par Camille Flammarion euh, <coughs> à la cérémonie de son enterrement. Après, la deuxième, euh, plus ancienne, c'est celle qui a été faite en 1873 par Anna Blackwell, donc c'est une Anglaise qui vivait à Paris et qui avait traduit le livre des esprits en anglais et dans laquelle il y avait cette, cette biographie. Ensuite, bon, vous en avez eu plusieurs autres. Au total, je ne les, les ai pas comptés, mais il doit y en avoir bien une quinzaine ou une vingtaine aujourd'hui. Euh, parmi les plus connues, ben, il y a celle de Henri Sauss, hein. Euh, qu'il a écrit euh, tout au début du XXe siècle. Henri Sos n'avait pas connu Kardec euh, personnellement. Et sinon, euh, le, le, la suivante, euh, qui a vraiment été la plus complète, elle a été faite par euh, deux Brésiliens, hein, Francisco Tizen et Zeus Ventuil, qui étaient venus à Paris dans les années 70. Et donc, ils avaient fait euh, des recherches euh, assez minutieuses et remarquables pour l'époque, hein, où il n'y avait pas encore Internet sur euh, Hippolyte euh, léon Denis Rivaille, hein, qui était euh, le, le, le vrai nom d'Alain Kardec. Euh, C'est une biographie en deux volumes que vous pouvez trouver aussi chez, chez Jean-Pierre Pipineau si ça vous intéresse. Et puis parmi les dernières, il euh, bah, y en a une dénommée un, un, un Jean-Marc Arel Ramon. C'est un auteur euh, qui n'est pas purement spirite, mais il est spiritualiste et il a écrit… Euh, cette biographie sur Alan Kardec euh, il, y a, il y a deux trois ans et nous on en a publié aussi euh, une au niveau du dont je suis co-auteur d'ailleurs euh, au niveau du mouvement spirit francophone donc c'est la toute dernière euh, qui, qui a été publiée avec déjà des résultats des recherches euh, récentes hein, parce que euh, il faut savoir que il y a ces dernières années, il y a énormément de documents qui sont apparus, entre guillemets, qui sont tombés du ciel, qui ont été retrouvés, des documents originaux d'Alain Kardec. Et euh, en plus, donc, il y a le fait que beaucoup d'archives publiques euh, ont, ont, ont, ont été digitalisées aujourd'hui, notamment les archives d'État civil. En, ben cela a permis encore d'approfondir davantage les, les, la, cette biographie d'Alain Kardec. Donc, son vrai nom, tel qu'on le voit sur son certificat de naissance, hein, c'est Denisa Hippolyte Léon Rivaille. C'est dans, dans, dans cet ordre-là que c'est écrit sur... Et, et Hippolyte écrit comme ça, H-Y-P-O-L-I-T-E, hein, parce qu'il y a quatre manières d'écrire Hippolyte qui sont admises. Et donc, celle qui l'utilisait, qui, qui, utilisait, est, qui a, sur son certificat de naissance, c'est celui-ci. Il est né à Lyon le 3 octobre 1804. Donc, il est né dans. Euh, L'adresse, c'est rue Salat. Hein, et rue Salat, en fait, euh, là où il est né, c'était un, un établissement d'eau thermale dont une des propriétés, c'était d'aider les femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants. Donc, c'est pour ça que sa mère, elle était là-bas quand, quand il est né, mais ils n'habitaient pas à Lyon. Kardec Riva et le petit Riva et la famille, ils n'ont jamais habité à Lyon. Ils ont habité en fait à Bourg-en-Bresse et dans une petite ville à Bourg-en-Bresse, à côté de Bourg-en-Bresse, qui s'appelle Saint-Denis-les-Bourg. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ben, ses parents, ils s'étaient mariés en 1792, donc 12 ans avant sa naissance, qui est une période longue pour l'époque, qui n'était pas compris par les premiers biographes. Et maintenant, ben, on comprend mieux parce qu'en fait, il a eu un grand, euh, un grand frère et une grande sœur qui sont nés avant lui, mais qui sont euh, décédés jeunes. Et euh, on a découvert aussi plus récemment que il a eu une petite sœur qui est née en 1806, qui s'appelait Isor, et on ne sait pas encore où et quand elle est décédée, mais elle a aussi dû mourir relativement jeune, puisque quand il s'est marié en 1832, il était le fils unique. Donc, ça, ce sont des choses, maintenant qu'on a réussi à établir. Alors, si un jour l'un d'entre vous a une inspiration ou trouve… Quelque chose sur pas, elle n'est pas morte à Bourg-en-Bresse, ni à Saint-Denis-les-Bourg, ni à Lyon, on a déjà cherché un peu partout. Mais bon, elle a dû décéder quelque part aussi relativement jeune. Alors, ce qu'on a trouvé aussi récemment, c'est que son père, Jean-Baptiste Antoine Rivail, il était... Euh, avocat ou juge militaire, et il exerçait dans l'armée euh, des Alpes, qui a, à un moment donné était dirigée par le général Napoléon. Et donc, euh, donc il était relativement proche de Napoléon. Et donc, en 1804, euh, euh, Napoléon en fait s'est fait couronner empereur euh, en décembre, hein, deux mois après la naissance de Rivaille. Et le père de, de, de Rivail était, il habitait, euh, il était en ce moment temporairement, enfin au moment de la naissance, temporairement à Paris. Donc il avait certainement suivi euh, le général euh, Napoléon, qui donc euh, allait euh, tout de suite après devenir empereur. Donc on n'a pas plus de détails encore sur ce qu'a fait Jean-Baptiste-Antoine Rivail à Paris. Ce qu'on sait par contre, c'est que quand. Quand est né Isau Rivaille en 1806, donc ça on le voit sur son certificat de naissance, il habitait dans une ville qui s'appelle Belvès en Dordogne. Et ce, que, ce qui est établi par plusieurs documents, hein, notamment le document, le certificat de mariage, et puis d'autres documents où euh, la mère euh, de Kardec, hein, qui était Jeanne-Louise Duhamel, a vendu euh, un certain nombre de biens euh, qu'elle possédait dans le département de l'Ain c'est que euh, le, le Jean-Baptiste Antoine Rivail avait, entre guillemets, disparu sans laisser de nouvelles euh, en, aux alentours de 1807. Donc, ça, ça veut dire que euh, ben, le jeune euh, Denisard Hippolyte, Léon Rivail, il était orphelin de père euh, quand il avait trois ans. <coughs> voilà, le père avait disparu. Et là aussi, ben, les, les, comment dire, les, les mensonges ne tiennent pas longtemps. On a retrouvé ces traces. Hein, ce sont des, des, des généalogistes catholiques hein, qui, qui nous ont aidés à retrouver euh, le fait que Jean-Baptiste Antoine Rivail est en fait mort euh, vers 1800. Je sais plus, 40, euh, 41 ou non 1834. Hein, Qu'il est en fait décédé à Périgueux, en Dordogne. Et donc ça, il y avait, on a pu aller donc en Dordogne, voir sa succession et donc en savoir un peu plus. En fait, à l'époque, il était hébergé, c'est un cafetier à qui il avait donné tout son héritage. Et donc, quand le cafetier, après, la, il est allé voir cet héritage après la succession, en fait, il n'avait pratiquement plus aucun bien, en fait, il est mort pauvre. Et il y avait, avait juste une rente d'un capital qui ne lui appartenait pas à lui, mais qui appartenait à une veuve, Marie Lavor, euh, veuve Trémoulet de l'Essal, si je me rappelle bien. Et donc, en cherchant plus loin, on a su qui était cette dame. Et on a vu aussi qu'en fait, en 1815, euh, quand la, la, la fille de cette dame s'est mariée, ainsi que le, le métayer ben, euh, enfin, Jean-Baptiste Antoine Rivaille, donc le père d'Alain Kardec, était présent. Donc, euh, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a abandonné le domicile conjugal, il s'est fait passer pour, disparu, pour euh, disparu, mais en fait, il s'était remis avec euh, <coughs> cette veuve et donc euh, euh, était resté donc, dans ce département de la Dordogne. Donc, comme résultat, le petit Denisard Hippolyte Léon Rivail, il a grandi tout seul enfin, avec dans, le, dans son noyau familial qui était euh, la mère, la grand-mère, hein, euh, la mère de la mère, et ainsi qu'un oncle, donc un frère de la mère. Et donc, c'est dans ce noyau familial qu'il a grandi. Alors, le grand-père euh, du Hamel, hein, le, euh, le grand-père maternel d'Hippolyte, de, de, de, de, de, c'était quelqu'un de, de très connu dans le département de l'Ain, hein, il était... Pas préfet, gouverneur, enfin, vous voyez, c'est dans les autorités locales quelqu'un de très, de très influent. Et il a été guillotiné en 1794 par les révolutionnaires, juste après la Révolution, qui était particulièrement sanguinaire dans le département de l'Ain. Donc, voilà pourquoi il a grandi avec uniquement ces, ces trois personnes. Ils ont néanmoins réussi à le faire étudier dans cet institut de Pestalozzi. Donc ça, c'est un fait qui est connu dans les biographies. Tout ce que je viens de vous raconter, ces détails-là, vous ne le trouverez pas, sauf dans la toute dernière biographie, mais dans les, dans les plus anciennes, il n'y avait pas. C'est des choses qui n'avaient pas encore été retrouvées. Par contre, le fait qu'il ait étudié chez Pestalozzi, on le trouve dans toutes les, dans toutes les biographies, à Yverdon, en Suisse. Et c'était un institut parmi les plus célèbres d'enseignement à l'époque en Europe. Donc, il a, il a côtoyé là-bas plein de, de, de jeunes collègues qui venaient de, de différents pays, de différentes cultures, de différentes religions. C'était un moment assez fondamental, je pense, dans son, dans son éducation, parce que ça lui a donné cette ouverture culturelle. Hein, L'un, c'était exclusivement catholique à l'époque, mais euh, là, il, bah, il avait connu des orthodoxes, il avait connu des, des protestants, il avait connu des, des, des amis qui parlaient anglais, néerlandais, russe, euh, etc. Hein, donc, euh, et, et là aussi, il y, a eu, il y avait peu d'éléments euh, prouvant euh, sa présence là-bas, mais on a retrouvé aussi grâce, enfin, ils en parlaient dans, dans une revue scientifique et morale du spiritisme des années 1920 et ça a été retrouvé aussi par nos amis de, de chercheurs catholiques, que donc dans les certificats de résidence, les, les visas, les registres qu'on trouve en Suisse, effectivement, on parle de Jeanne-Louise Duhamel et son fils, hein, qui euh, habitait à Yverdon entre 1815 et jusqu'en juin 1820. Donc, ce sont les cinq années où il a étudié, dans cet institut Pestalozzi en, à Yverdon. Ensuite, euh, en revenant d'Yverdon en 1820, ils ont probablement été à, à, de nouveau à Bourg-en-Bresse, hein, où ils habitaient, mais euh, en 1822, donc 1822, ses parents, sa, sa mère et son oncle, ont vendu des biens qu'ils avaient dans, dans le département de l'Ain et ils ont déménagé à Paris. Donc, euh, alors, la première adresse qu'ils ont eue à Paris, c'est une adresse qui est connue, c'est le 117 rue de la Harpe. Euh, elle est connue parce que euh, juste après, donc en 1823, euh, Rivaille a publié son premier livre. Donc, vous voyez, il avait même pas 19 ans hein, quand il a publié le, le un livre sur l'arithmétique selon les méthodes de Pestalozzi avec des améliorations, etc. Donc, c'est un livre, le premier livre écrit par, Alors il avait inverti l'ordre des prénoms, hein, c'était Hippolyte Léon Denisard Rivail, euh, c'est comme ça qu'il signait tous ces documents, même si son nom officiel dans, sur le certificat de naissance est celui que vous voyez là, Denisard Hippolyte Léon Rivail. Voilà. Et donc, euh, sur ce livre, il y avait marqué aussi cette adresse 117 rue de la Harpe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais bon, il y a plusieurs personnes qui sont allées euh, voir, euh, on voit souvent des photos de la rue de la Harpe. Elle existe toujours, elle est dans le, dans le quartier latin, hein, euh, de, de, près de la Seine, hein, tout en bas, mais c'est une rue qui est relativement petite. Et puis, les, les, les numéros, ils arrivent à 20 ou à 30, quoi, ils n'arrivent pas à 117. Mais en regardant là aussi les plans de l'époque qu'on trouve dans les archives aux archives municipales de Paris, on voit qu'en fait, la rue de la Harpe, à l'époque, elle était beaucoup plus longue et elle remontait pratiquement jusqu'à la place du Luxembourg. Et donc, euh, c'est euh, quelques années plus tard que euh, les grands boulevards où ils ont été faits à Paris, mais hein, notamment le boulevard Saint-Michel, qui a été fait euh, dans la deuxième, dans la, enfin, pendant le, au milieu à peu près du XIXe siècle. Et on a retrouvé avec les, les, les plans de l'époque et ceux d'aujourd'hui que ben, ce pavé de maison où il y avait ce numéro 117 rue de la Harpe, ben, il existe toujours. Alors, je n'ai pas le numéro par cœur, mais je crois c'est 56 ou 57 boulevard Saint-Michel aujourd'hui. C'est le pavé, vous, quand vous montez le boulevard Saint-Michel à pied, bien sûr, puisqu'il est sens unique en descendant, euh, vous avez sur votre gauche euh, la place euh, de la Sorbonne et puis c'est le pavé de maison juste après, voilà, et donc euh, on voit très bien la, la forme des immeubles et tout, qui existait euh, en 1823, 22-23, et qui existe encore aujourd'hui, voilà, pour la petite histoire. Euh, et c'est là, donc, où il a écrit ce livre, quelques années plus tard, il a fondé, euh, je vais descendre, je pense, hein, parce qu'on trouvera plus les détails en bas. Euh, cours pratique et théorique d'arithmétique d'après les principes de Pestalozzi avec des modifications. Donc, c'était annoncé en février 1823 et donc le livre, il est sorti en décembre 1823 quand il avait 19 ans. Voilà. Euh, il a commencé sa carrière pédagogique. Donc, il a publié beaucoup d'autres livres euh, ainsi que des plans pour améliorer l'éducation publique. Donc, vous voyez, 1828 plan proposé pour l'amélioration de l'instruction publique. C'est un plan qui a été connu à l'époque, puisqu'il a été présenté dans, dans le ministère de l'Éducation de, de l'époque, hein, et, et il y avait pas mal de commentaires très favorables sur, sur ce document qu'il avait réalisé. Après, il a écrit une grammaire, 1831. Encore une fois, un document sur le système d'éducation en harmonie avec les besoins de l'époque, 1831. Un mémoire sur l'instruction publique, aussi en 1831. Ensuite, euh, les manuels des examens pour les brevets de capacité, 1846. Euh, traité complet d'arithmétique, 1847, hein, pour les exercices. Réforme concernant les examens et les maisons d'éducation, 1847. Catéchisme grammatical de la langue française, 48. Dictée normale des examens, 49. Euh, dictée du premier du âge 1850 et la grammaire normale des examens, qu'il a été co-auteur avec une autre personne qui s'appelle Lévi-Alvarez en 1849. Donc, vous voyez, il a vraiment euh, écrit beaucoup d'ouvrages de, de, pédagogiques. C'était en fait sa, sa, sa, sa carrière, hein, dans, depuis 1823, il s'est consacré à euh, l'éducation. Il avait d'ailleurs fondé en 1825, voyez, une école du premier degré, qui, qui fonctionnait rue Richer à Paris parce que le, le rue de la Harpe c'était certainement trop petit puis euh, ils avaient déménagé rue Vaugirard hein, où ça fonctionnait les années suivantes et en août 1831 donc euh, l'institut en croissant croissance c'était le primaire après le premier degré après c'était le secondaire aussi il y avait plusieurs classes etc ils ont, donc l'institut il a déménagé, dans un local assez ample qui est au 35 rue de Sèvres et qui était loué à des jésuites. Ce local, cette adresse 35 rue de Sèvres, bon, les bâtiments de l'époque n'existent plus, mais c'est toujours encore au 35 rue de Sèvres aujourd'hui. Et puis il y a d'ailleurs une église dans le fond, derrière l'immeuble nouveau qui a été fait devant, donc à l'emplacement où fonctionnait cet institut Rivaï. Et donc, euh, il a travaillé, cet institut a fonctionné sous, sous sa direction entre 1831 et 1840. Hein, pour un certain nombre de raisons, il a dû le, le fermer. Là, vous voyez les sociétés savantes dans lesquelles il a participé, comme il était connu dans le domaine de la pédagogie, ben forcément, il allait dans ces différentes sociétés d'encouragement pour l'industrie nationale en 1825, hein, 21 ans, émulation agriculture, sciences, l'art de département de l'Ain, là, là où il était jeune, en 1828, société de prévoyance des chefs d'institution, en 1829, société grammaticale aussi, société française de statistiques universelle en 1831, éducation nationale, L'Académie d'Arras en 1831, où il a aussi écrit une thèse, qu'il faudra d'ailleurs que je rajoute dans, dans ses écrits, qui manque. L'Institut historique en 1834. L'Institut historique, c'est un institut, qu'on vous cherchez sur Wikipédia, qui est très connu, hein, où il y avait des gens comme Ampère, euh, l'Amenay, Lacordaire, il y avait plein, plein, plein. Donc, il, il, vraiment, le, le, le, rivaille, côtoyait. Euh, euh, L'intellectualité de l'époque en France, hein, dans ces différentes sociétés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait vraiment connu Lacordaire et Lamennais, qui sont deux euh, qui se sont désincarnés avant euh, la codification du spiritisme et qui ont donné des communications à la Société parisienne des études spirites hein, après 1858. Et il les avait en fait connus vivants. Et il dit quelque part, ben, c'est d'autant plus facile d'identifier les esprits qui se communiquent quand on les a connus alors qu'ils étaient vivants. Et donc là, ben, dans ces instituts-là, on a maintenant la preuve qu'il les avait, au moins ces deux-là, effectivement connus. Donc, il connaissait plein de monde à Paris et il y a plein de monde qui le connaissait. C'était vraiment quelqu'un qui était devenu célèbre dans ce milieu de la pédagogie. Voilà. Euh, voilà, c'est donc en 1840, des circonstances matérielles indépendantes de sa volonté. Les biographes disent que c'est son oncle qui était vicié au jeu et qui avait perdu beaucoup d'argent, il avait ruiné la famille. Il a été obligé de vendre cet institut. Donc, ça, on en a la preuve de, de, de cette vente, euh, dénommé Pitolet, monsieur Pitolet. Donc, l'institut euh, continue à être dirigé par monsieur Pitolet et plus par Rivail. Ce monsieur Pitolet, apparemment, c'était quelqu'un qui n'était pas, pas aussi rigoureux que lui, puisque quand il a rendu l'institut, ça n'a duré que deux ou deux ans ou trois ans, quand il a rendu le local aux Jésuites, c'était assez délabré. Et les Jésuites ont ensuite fait un procès à Pitolet, et puis comme ben, le pauvre Rivail, ben, il, il était plus ou moins resté garant, puisque la location, elle était à son nom. C'est lui qui a été obligé, de, en plus de la ruine par euh, le, le, dans, au jeu les pertes de son oncle, euh, c'est lui qui a été obligé de payer, euh, pour, il a été condamné à payer pour les, les réparations dans le local qui ont été causées par d'autres. Voilà. Euh, et à partir donc, de 1840, ben, il a été obligé de se débrouiller, d'exercer d'autres activités. Donc, on voit des activités euh, dans une banque d'échange avec… Euh, avec De Lachâtre, hein, Maurice Lachâtre, qui a écrit, c'était un encyclopédiste de l'époque, hein, qui, qui a été obligé de s'exiler en Espagne un peu plus tard, hein, parce qu'il était républicain, et donc euh, après le coup d'État de Napoléon, bah, comme Victor Hugo, comme d'ailleurs Pierre Gaëtan Les Maris et d'autres, ont été obligés de s'exiler. Et donc, mais cette banque d'échange, pareil, elle a duré deux ans, puis elle a été dissoute. Donc, ça on a, ça n'a pas été non plus un grand succès. On a retrouvé là les, comment dire, les documents notariés aux archives qui, qui sous-tendent tout ça. Ce et donc, il a, il a travaillé aussi dans une compagnie d'assurance dans laquelle il faisait des, des calculs de probabilité, parce que l'assurance, c'est que ça, hein, c'est faire des calculs de probabilité, de risque, et donc, euh, il était consultant euh, dans, dans une société d'assurance. Et ce qu'on a retrouvé aussi, c'est qu'il s'intéressait aussi au théâtre. Et donc, il avait euh, euh, soit des activités comptables, soit des prises de participation dans euh, différents théâtres. Voilà. Par contre, en 1800, euh, alors voilà, il y a la petite Louise. Donc, euh, ils n'ont pas eu d'enfants naturels. Hein, J'ai oublié de dire qu'ils s'étaient mariés avec Amélie Boudet hein, euh, en 1832. Donc là, on a retrouvé euh, le, tous les documents aussi, le, le contrat de mariage. Euh, euh, donc, ils, ils se sont épousés en février 1832. Ils n'avaient apparemment pas eu d'enfants de, naturels, mais euh, en ils ont euh, élevé et éduqué une petite fille qu'ils appelaient qui la petite Louise. Alors, elle n'avait pas leur nom de famille parce qu'à l'époque, euh, la loi ne leur permettait pas d'adopter un enfant. Hein, et il y avait des conditions qui ne remplissaient pas. Mais bon, euh, la petite Louise, elle était chez eux, un peu comme dans une famille d'accueil. Et notamment quand euh, Amélie, elle allait voir ses parents à elle qui habitaient dans la Sarthe, dans une petite ville qui s'appelle euh, Château du Loir. C'est hein, sur le, le, le Loir, hein, l'Oyère, euh, pas trop loin de, de Tours d'ailleurs. Euh, ben, L'été, euh, Amélie allait là-bas, elle emmenait la petite, et puis donc euh, il y avait les, les, les correspondances et les lettres qu'on a retrouvées que vous pouvez d'ailleurs trouver aujourd'hui en ligne sur un site qui a été fait par l'Université fédérale brésilienne de Juiz de Fora, qui s'appelle projetocardec.com.br. Vous cherchez projetocardec, vous trouverez, et vous y trouverez notamment toutes ces lettres qui nous ont permis de découvrir toutes ces informations. Par contre, cette petite, elle est décédée avant d'avoir atteint les 10 ans en novembre, fin novembre ou début décembre 1845. On n'a pas encore réussi à établir son identité exacte. Maintenant que les archives municipales ont enfin scanné et mis en ligne l'état civil reconstitué des décès de cette période, on va pouvoir refaire une recherche pour essayer de, de trouver qui c'était. Il on, on a, y, a, y a deux, entre guillemets, candidates. Hein. Une qui s'appelait d'ailleurs Duhamel, qui avait le nom de, son, de, son, de sa mère et de son oncle. Donc, ça, c'est une des hypothèses. Et l'autre hypothèse, c'est une, une Louise Legrand, qui était donc, la mère très pauvre et puis le père inconnu. Voilà. Donc, mais entre les deux, il y a encore quelques incohérences. On n'est pas sûr encore. Il de, de, faut continuer les recherches pour tirer ça au clair. Et donc, entre 1844 et 1850, euh, Amélie, euh, donc son épouse, elle a dirigé une école de commerce et pension de jeunes filles qui fonctionnait rue Mauconseil à Paris. Et Rivaille y donnait des cours. Alors, dirigée par Amélie, pourquoi Parce qu'à l'époque, ben, les pensions de jeunes filles devaient être dirigées par euh, des femmes, ne pouvaient pas être dirigées par des hommes. Hein, C'était la loi de l'époque. Et donc, vous voyez, c'est un établissement qui a fonctionné quand même pendant six ans, au moins, euh, qui était assez prospère, hein, où ils avaient euh, pas mal d'élèves. Hein, et euh, on a retrouvé des discours. Et il y en a quelques-uns qu'on a commencé à publier dans la revue Spirit, hein, pour ceux qui sont abonnés. Vous voyez une image de l'original ainsi que la transcription. Et ils faisaient vraiment euh, un travail remarquable à l'époque. Euh, par contre, là encore, en 1850, pour, des, des, pour différentes raisons, ils ont été obligés de céder ce pensionnat à quelqu'un d'autre. Et en 1849, probablement grâce euh, aux revenus de ce pensionnat, de cette école, et aussi peut-être grâce à ce qui avait resté de ce qui était resté de l'héritage de ses parents, hein, d'Amélie qui était décédée juste avant. Euh, en 1846, ben, ils ont pu acheter euh, le, leur, leur propriété <coughs> connue, hein, qu'ils ont conservée jusqu'à leur mort, euh, qui était au 35 Villa Ségur à Paris. 35 Avenue de Ségur, donc la Villa Ségur à Paris. Et aujourd'hui, quand vous cherchez Villa Ségur à Paris, vous trouvez effectivement une Villa Ségur. Et donc, euh, là aussi, on a réussi à réconcilier les plans de l'époque et d'aujourd'hui, donc, c'était bien exactement à cet endroit-là où il y avait la Villa Ségur, mais bon, au lieu d'avoir des gros immeubles urbanisés comme on voit aujourd'hui, ben, c'était des petites maisons avec derrière un énorme jardin qui leur appartenait. Et donc, ils étaient allés habiter là-bas en 1850. Riva, donc, il donnait des cours à ces jeunes filles, notamment les cours de, de, de, de, de commerce, et il donnait aussi des cours dans d'autres institutions, comme celui de, de Lévi-Alvarez, qu'on a vu tout à l'heure, avec lequel il a coécrit un livre. Et il donnait aussi des cours particuliers. Voilà. Donc, vous voyez, ces autres activités il y a la banque d'échange avec la Châtre, la compagnie d'assurance, le théâtre dont on a parlé. Il avait aussi des fonctions de liquidateur de différentes sociétés, des sociétés liées au théâtre. Il a déposé un brevet pour une cuvette siphon mobile. Donc ça, c'était en 1850, quand, quand ils ont commencé à installer les égouts de Paris. Avec, ben, il s'était rendu compte que ben, dans les bouches d'égouts, ben, il y a les odeurs des égouts qui remontaient. Et donc c'était un inconvénient qu'il avait. Donc fait un brevet pour un siphon pour éviter hein, les siphons qu'on met aujourd'hui partout, justement pour éviter ça. Ben, il avait participé à, à l'inventer, mais. Là, euh, il a essayé d'industrialiser cette invention et là aussi, apparemment, ce n'était pas un grand succès. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, entre 1840 et 1855 au moins, il a toujours eu beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. C'était une lutte permanente de petits boulots à droite, à gauche, pour pouvoir euh, assister, à assurer la subsistance de la famille. Euh, il a travaillé, il a fait de la comptabilité dans un journal catholique qui s'appelle « L'Univers » et dans une librairie catholique aussi, qui était une succursale de la librairie Pélago installée à Lyon. Donc, il y avait une succursale à Paris. Et donc, vous voyez, euh, bon et plus la révision et la publication de ces livres pédagogiques, comme on l'a vu avant. Donc, en 1855, 56 même 57 il travaillait dans une librairie catholique quand il a publié le livre des esprits. Donc, on peut comprendre pourquoi, ben, c'est peut-être une des raisons aussi euh, de, de, qu'il ait euh, adopté euh, un pseudonyme hein, qui est de alain Kardec, qu'il n'a pas signé ces livres-là sous son vrai nom, mais bon il s'en est jamais caché, hein, tout le monde le savait, et puis il y a la petite histoire qui dit, mais ça on n'a pas encore réussi à trouver des documents là-dessus qu'il ben, a évidemment, quand, quand, les, quand les propriétaires catholiques de l'univers et de Pélago ont vu qu'il s'était lancé, dans dans, qu'il avait publié un livre sur le spiritisme, ben, il s'est fait ils l'ont gentiment remercié. Voilà. Euh, bon. Donc, ça, c'est la phase Rivaille. Hein? Donc, euh, vous voyez, par rapport aux biographies, vous verrez, bon, il y a pas mal de choses, mais il n'y a, a pas tout. Hein? La petite Louise, c'est quelque chose qu'on qui, qu a découvert. Euh, enfin, on savait qu'il y avait une petite Louise, on pensait que c'était sa mère, parce que longtemps, on n'a pas su quand sa mère était décédée. En fait, elle est décédée quelques mois après le mariage, en 1832. Et c'est plus tard qu'on a découvert que cette petite Louise, ce n'était pas sa mère, mais c'était une enfant. Et ça, c'est notamment grâce à plusieurs centaines de documents qui sont apparus, originaux de l'époque, qui sont apparus chez, dans la librairie Les Maris, l'héritier de la librairie Les Maris, et qui, euh, enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment le dire, ont été achetés par un collectionneur brésilien et euh, donc emmené au Brésil. Donc, ces, ces documents-là ne sont plus en France, ils sont au Brésil. Mais euh, ce Brésilien, il est assez ouvert, donc il collabore aussi avec ce projet de l'Université de Juiz de Fora. Et puis, donc, ces, ces documents sont aussi digitalisés, transcrits, traduits et mis en ligne à la disposition de tout le monde. Euh, après, ben, les premiers contacts de Rivaille avec les phénomènes médiumniques. <coughs> euh, donc... Euh, on, on trouve des informations de, dans les œuvres posthumes. Et donc, c'est Rivail lui-même, hein, Kardec lui-même, qui avait commencé à écrire euh, l'histoire de comment ça s'est passé au début. Et donc, euh, là, vous trouverez les citations par rapport euh, à ce que vous. des citations qui viennent directement des œuvres posthumes. Et donc, euh, c'est en 1854 que j'ai entendu parler pour la première fois des tables tournantes, alors que je vous, vous avez vu, 1848, c'était déjà six ans avant et les tables tournantes en France, c'était déjà en 1850, 51, 52. Donc, euh, lui, il en a entendu parler pour la première fois qu'en 1854 hein, par un ami qui s'appelait M. Fourtier hein, et puis donc euh, qui lui disait, euh, ben, il y a des tables qui bougent. Alors, au début, il l'avait cru. Et ensuite, euh, un peu plus tard, M. Fortier lui a dit, ben écoutez, non seulement les tables, elles bougent, mais en plus, elles répondent à des questions. Et là, il était devenu sceptique en disant, ben, là, il faut m'expliquer que la table, elle a un cerveau pour penser, enfin, qu'il qu y a une intelligence quelque part dans la table. Hein? Puisque c'était logique, hein? comme il disait que c'était la table qui répondait aux questions, il n'avait pas encore imaginé que c'était des esprits intelligents qui faisaient bouger la table. Et donc, un peu plus tard, donc au début de 1855, hein, au, au, il a rencontré un monsieur Carlotti, euh, quelqu'un qu'il connaissait depuis 25 ans, et qui lui a parlé encore une fois de ces phénomènes, mais euh, qu'il a réussi à le convaincre donc au mois de mai d'aller euh, chez une somnambule, madame Roger, avec monsieur Fourtier, toujours le même, hein, euh, où ils ont rencontré des gens, monsieur Patier, madame de Plaine maison, qui étaient des gens extrêmement sérieux, et qui parlait, qui confirmait effectivement que les tables donnaient des réponses. Et ça l'a convaincu hein, d'aller assister aux expériences hein, qui avaient lieu chez Madame de Pleine-Maison, rue grange batelière numéro 18. Et donc, il a dit, ben, ouais, ouais, je veux voir. Quoi. Et, et donc, c'est là où il a vu ce phénomène des tables tournantes. Et donc, comme il avait le sens d'observation hein, qu'il avait reçu dès Pestalozzi, ben, il a tout de suite vu qu'il n'y avait pas de, de triche, pas de fil, pas d'élastique, pas de lacets pour soulever la table et tout, que la table vraiment bougeait toute seule. Il avait vu effectivement que quand on posait des questions, la table donnait des réponses. Donc, il faisait ça un peu comme un jeu. Il a vu aussi euh, l'écriture les, les, médiumnique avec une courbeille et un crayon qui écrivait sur une ardoise. Euh, donc, c'est les expériences qui se faisaient euh, chez cette madame de pleine maison. Voilà. et c'est là où il a dit tiens bon, y a, y a, y a, voilà, vide sous ces futilités apparentes un es, et l'espèce de jeu que, que l'on se faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir voilà, donc c'est là qu'il avait reconnu entre guillemets la mission qu'il attendait dans cette vie hein? voilà, et donc euh, il, il avait observé vraiment dans le détail hein, avec, euh, il, il avait connu aussi la famille Baudin hein, euh, où Il y avait les deux jeunes femmes. Alors, ce n'étaient pas des filles de 15 et 16 ans, comme c'est dit dans certaines biographies, mais elles avaient déjà 22-23 ans. Et elles s'étaient mariées d'ailleurs en 1857. Donc, là aussi, on peut vous donner tout. tout. On les a publiées aussi dans la revue Spirit, leur identité exacte. Et ils habitaient rue de Rochechouart. Et donc, là, il a commencé à participer régulièrement à ces séances. Et euh, les, les, deux, les deux Demoiselles Baudin, en fait, elles écrivaient. C'était déjà de la psychographie, donc ça permettait quand même d'avoir des questions et des réponses un peu plus soutenues. Voilà. Et donc, c'est là où il a dit, euh, que, ben, que il a commencé à analyser les réponses qui étaient venues, et puis il a dit, ben, ce n'est pas possible que ça vienne des médiums, ça vient vraiment d'une autre intelligence. Voilà. C'était un effet intelligent qui devait avoir une cause intelligente étrangère. Et donc, euh, les études sérieuses, il a vraiment commencé à les faire euh, chez la famille Baudin. Hein. Euh, il avait pris la conscience de, de l'ampleur et de la tâche euh, qui l'attendait. Hein. Euh, Mais donc, il s'était il il vraiment engagé à fond euh, dans ses études, hein, en parallèle avec ce travail de comptable aux librairies Pélago et au journal catholique L'Univers. Et vous voyez, il fallait agir avec circonspection, être positiviste et non idéaliste. Donc, l le, alors ça s'est terminé fin janvier, l'exposition Fantographie qui a eu lieu à, à la maison d'Auguste Comte, à Paris, hein, dans le 6e, euh, que, que je suis allé visiter en décembre. Et le conservateur du musée là-bas, il m'avait dit, oui, mais enfin, j'avais trouvé bizarre qu'il Qu y avait le bus de Kardec et puis des images de fantômes dans la maison d'Auguste Comte, qui était le chef du positivisme. Et donc, quand j'avais posé la question, comment ça se fait que vous avez fait cette exposition ici et il m'a dit effectivement tout opposait Kardec et Auguste Comte j'ai dit non non parce que Kardec en fait il a utilisé la méthode positive la méthode d'Auguste Comte la méthodologie scientifique de l'époque si vous préférez pour étudier ces phénomènes là et là on le voit dans ses propres écrits il a dit il fallait être positiviste et non idéaliste. Il fallait y aller avec le sens de l'observation et de recherche, la méthodologie scientifique, et non pas, surtout pas, avec des idées préconçues. Et c'est comme ça qu'il a, donc, petit à petit, commencé à recueillir les éléments qui lui ont permis d'écrire le livre des esprits, qui est paru à peine moins de deux ans après, donc en avril 1857. Les premiers résultats de mes observations, c'est que les esprits n'étant autres que les âmes, les hommes n'avaient ni la souveraine sagesse, ni la souveraine science. Donc, il a toujours, il a vu qu'il y a des esprits qui racontaient n'importe quoi, qu'il fallait exercer le discernement et puis trier les communications. Et donc, c'est ce qui lui a permis d'éviter les erreurs, de tout prendre à la lettre, de prendre pour du pain béni tout ce que les esprits dictent, ce qui aurait été une grande erreur. Et ensuite, ben voilà, les essais, en fait, les esprits, mais qui vous êtes pour donner ces communications ben Nous sommes les esprits, on était vivants, on, on s'est désincarnés sur la terre, pour moi, pour certains d'entre eux, on s'est Et puis maintenant, depuis le monde des esprits, on arrive à se communiquer avec vous par ce biais, par ces moyens, donc par la médiumnité. Ce n'était pas une hypothèse préconçue, c'est le phénomène lui-même qui s'est révélé dans ce sens. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion Internet Vous m'entendez toujours Oui, bon, on va continuer. Euh, bon, et, et donc, il avait vu, en fait, qu'il y avait des esprits euh, qui racontaient n'importe quoi. Par contre, il y en avait d'autres qui écrivaient des trucs qui étaient absolument euh, d'une profondeur, euh, largement au-delà de, des connaissances humaines et des conceptions humaines ou des, des, des médiums qui les écrivaient euh, à l'époque. Et quand il avait... Euh, pris ce, ce travail euh, hein, en 1855 euh, avec le, le, tout le sérieux qui le caractérise, ben, il y a plein de gens qu'il avait connu, donc M. Tiedemann, euh, Victorien Sardou, le fameux acteur de théâtre de l'époque, hein, qui est d'ailleurs un aïeul de Michel Sardou, euh, le chanteur euh, contemporain, euh, ben, ils, ils, ils lui ont donné euh, une série de cahiers de communication qu'ils avaient reçus. Donc en gros, il a, il a reçu tout un matériel, qu'il a décortiqué, analysé, trié, organisé pour écrire le livre des esprits. Donc c'est pour ça qu'on parle du codificateur et pas du fondateur, ni de l'auteur. Après, bon, en 1856, quand il participait à, à une réunion chez Monsieur C. Trois petits points. Il y avait la médium qui s'appelait Aline C. Trois petits points. Donc ça, on n'a pas encore réussi à trouver qui c'était. Donc là, pareil, si l'un d'entre vous a une idée, elle sera bienvenue. Euh, il, y a, ben là, il y a un esprit qui se communiquait, qui signait esprit de vérité. Hein, le, le fameux esprit de vérité qui avait été annoncé dans, dans, dans, dans l'évangile de Jean. Hein, L'esprit de vérité qui vous rappellera toute chose. Hein, et puis le, un esprit qui était venu et qui apparemment, donc, que Kardec avait identifié comme étant, enfin Rivaille encore à l'époque, comme étant un esprit très élevé, il se communiquait. Et donc, euh, il a profité de cette occasion pour dire, bon, euh, je désirais savoir, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette mission qui m'a été assignée euh, euh, Dites-moi si c'est une épreuve pour mon amour-propre, si on m'a fait miroiter euh, une mission qui n'est pas la mienne. Euh, J'ai sans doute le désir de contribuer à la propagation de la vérité, mais du rôle de simple travailleur à celui de missionnaire en chef, la distance est grande. Et je ne comprendrai pas ce qui pourrait justifier en moi une telle faveur de préférence à tant d'autres qui possèdent des talents et des qualités que je n'ai pas. » Donc, vous voyez, sa position, c'était « ce n'est pas possible qu'on qu confie une telle mission à moi. » Et donc, euh, ben voilà. réponse de l'esprit de vérité, « je confirme ce qui t'a été dit, mais je t'engage à beaucoup de discrétion si tu veux réussir. Tu sauras plus tard des choses qui t'expliqueront ce qui te surprend aujourd'hui. » « N'oublie pas que tu peux réussir comme tu peux… » Alors, faiblir, je pense que là, c'est faillir. Hein? « euh, Dans ce dernier cas, un autre te remplacerait, car les desseins de Dieu ne reposent pas sur la tête d'un homme. » Ça, c'est les réponses comme « j'aime ». C'est vraiment… Euh, bon, voilà. Il ne lui a pas dit « tu vas réussir », même s'il le savait. Il savait les capacités qu'il avait et qu'il n'avait certainement pas. Non, il lui a dit… Tu peux te planter, et si tu te plantes, il y en a un autre qui va te remplacer. Mais c'est à toi que euh, la mission de le faire à l'origine, c'est à toi. Hein? Donc, euh, c'est comme ça que les guides spirituels, en fait, s'adressent à nous. Hein? Ils ne vont jamais nous donner des garanties, ils vont nous laisser le libre arbitre, ils vont nous laisser notre liberté, qui feront que si on réussit dans la tâche, euh, ben, c'est nous qui en aurons le mérite. Hein? Ils ne vont, ils vont pas faire le boulot à notre place. Ne parle donc jamais de ta mission, ce serait le moyen de la faire échouer. Oui, ça ferait des jaloux, etc. Elle ne peut être justifiée que par l'œuvre accomplie, hein, si on reconnaît l'arbre à ses fruits, et tu n'as encore rien fait. Boum C'est hein, franc, clair et direct. Si tu l'accomplis, les hommes sauront le reconnaître tôt ou tard eux-mêmes, car c'est aux fruits qu'on reconnaît la qualité de l'arbre. Donc, euh, ré, euh, ré, euh, Question de Kardec. Je n'ai certes nulle envie de me targuer d'une mission à laquelle je crois à peine moi-même, si je suis destiné à servir d'instrument pour les vues de la Providence, qu'elle dispose de moi. Dans ce cas, je réclame votre assistance et celle des bons esprits pour m'aider et me soutenir dans cette tâche. Hein, on a vu qu'il avait quand même passé 15 ans de, de, de difficultés à devoir courir pour pouvoir la, assurer la subsistance matérielle. Donc, il a dit, OK, moi, je veux bien me dédier à ça, mais il faut, faut que vous me donniez un petit coup de main aussi de votre côté. Réponse notre assistance ne te fera pas défaut, mais elle serait inutile si, de ton côté, tu ne faisais pas ce qui est nécessaire. C'est vraiment, boum, vous voyez. Tu as ton libre arbitre, c'est à toi d'en user comme tu l'entends. Aucun homme n'est fatalement contraint de faire quelque chose. Voilà, une leçon très profonde sur le libre arbitre appliqué à lui-même. Demande de Kardec de Rivail à l'époque, hein. quelles sont les causes qui pourraient me faire échouer Serait-ce l'insuffisance de mes capacités Parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles pour faire le boulot Réponse, non. Mais la mission des réformateurs est pleine d'écueils et de périls. La tienne est rude, je t'en préviens, car c'est le monde entier qu'il s'agit de remuer et de transformer. Il monte la barre encore plus haut. Là. Ne crois pas qu'il te suffise de publier un livre, deux livres, dix livres et de rester tranquillement chez toi. Non, il te faudra payer de ta personne. Tu soulèveras contre toi des haines terribles, des ennemis acharnés conjureront ta perte. Tu seras en but à la malveillance, à la calomnie, à la trahison même de ceux qui te sembleront les plus dévoués. Tes meilleures instructions seront méconnues et dénaturées. Plus d'une fois, tu succomberas sous le poids de la fatigue. En un mot, c'est une lutte presque constante que tu auras à soutenir. Et le sacrifice de ton repos, de, ton, de ta tranquillité et de ta santé et même de ta vie, car sans cela tu, virais, tu vivrais plus longtemps. Eh bien, plus d'un recul quant au lieu, quand, au lieu d'une route fleurie, il ne trouve sous ses pas que des ronces, des pierres aiguës et des serpents. Pour de telles missions, l'intelligence ne suffit pas. Il faut d'abord, pour plaire à Dieu, de l'humilité, de la modestie et du désintéressement, car il abat les orgueilleux, les présomptueux et les ambitieux. Pour lutter contre les hommes, il faut du courage, de la persévérance et une fermeté inébranlable. Il faut aussi de la prudence et du tact pour conduire les choses à propos et ne pas en compromettre le succès par des mesures ou des paroles intempestives. Il faut enfin du dévouement, de l'abnégation et être prêt à tous les sacrifices. Tu vois que ta mission est subordonnée à des conditions qui dépendent de toi. C'est à la limite un peu effrayant. Mais bon euh, euh, la réaction de Rivail, c'était de faire une prière en disant Seigneur, si vous avez daigné, jeter les yeux sur moi pour l'accomplissement de vos desseins, que votre volonté soit faite, ma vie est entre vos mains, disposez de votre serviteur, en présence d'une aussi grande tâche, je reconnais ma faiblesse. Ma bonne volonté ne faillira pas, mais peut-être mes forces me trahiront-elles. Supplez à mon insuffisance, donnez-moi les forces physiques et morales qui me seront nécessaires. Soutenez-moi dans les moments difficiles et avec votre aide et celle de vos célestes messagers, je m'efforcerai de répondre à vos buts. » Donc, vous voyez, il, a, il avait compris la mission, il avait senti qu'il qu fallait qu'il le fasse, qu'il fallait qu'il affronte tous ces dangers et tous ces périls hein, qu'on qu lui annonçait, et ça, c'était donc en mai 1856. Et dix ans plus tard, euh, il, il a écrit une note quand il avait revu ce papier, j'ai écrit cette note au 1er janvier 1867, dix ans et demi après que cette communication m'a été donnée, et je constate qu'elle s'est réalisée de tout point, car j'ai éprouvé toutes les vicissitudes qui m'y sont annoncées. J'ai été en but à la haine d'ennemis acharnés, à l'injure, à la canobnie, à l'envie, à la jalousie. Des libellés infâmes ont été publiés contre moi. Mes meilleures instructions ont été dénaturées. J'ai été trahi par ceux en qui j'avais mis ma confiance, Payé d'ingratitude par ceux à qui j'avais rendu service, la société de Paris a été un foyer continuel d'intrigues ourdies par ceux-mêmes qui se disaient pour moi et qui, tout en me faisant bonne mine par devant, me déchiraient par derrière. Ils ont dit que ceux qui prenaient mon parti étaient soudoyés par moi avec l'argent que je recueillais du spiritisme. Je n'ai plus connu le repos. Plus d'une fois, j'ai succombé sous l'excès du travail. Ma santé a été altérée et ma vie compromise. 1867, il avait déjà passé par différentes alertes au niveau de sa santé. Hein. Surtout 1867, euh, euh, il, a, il a, failli, euh, il était enfin 1865, pardon, il a dû se retirer pendant trois mois pour pour, pour se reposer un peu parce que sinon il serait mort, en, il n'aurait pas pu finir ses, ses, ses derniers livres. Cependant, grâce à la protection et à l'assistance des bons esprits qui m'ont sans cesse donné des preuves manifestes de leur sollicitude, je suis heureux de reconnaître que je n'ai pas éprouvé un seul instant de défaillance ni de découragement et que j'ai constamment poursuivi ma tâche avec la même ardeur, sans me préoccuper de la malveillance dont j'étais l'objet. D'après la communication de l'esprit de vérité, je devais m'attendre à tout cela, et tout cela, et tout s'est vérifié. Mais aussi… À côté des vicissitudes, quelle satisfaction n'ai-je pas éprouvée en voyant l'œuvre grandir d'une façon si prodigieuse De combien de douces compensations mes tribulations n'ont-elles pas été payées Que de bénédictions, que de témoignages de réelle sympathie n'ai-je pas reçus de la part des nombreux affligés que la doctrine a consolés Ce résultat ne m'avait pas été annoncé par l'Esprit de vérité, qui sans doute à dessein ne m'avait montré que les difficultés de la route. Quelle ne serait pas mon incratitude si je me plaignais Si je disais qu'il y a une compensation entre le bien et le mal, je ne serais pas dans le vrai, car le bien, j'entends les satisfactions morales, l'ont emporté de beaucoup sur le mal. Lorsque m'arrivait une, déce une déception, une contrariété quelconque, je m'élevais par la pensée au-dessus de l'humanité, je me plaçais par anticipation dans la région des esprits, et de ce point culminant d'où je découvrais mon point d'arrivée, les misères de la vie glissaient sur moi sans m'atteindre. Je m'étais fait une telle habitude, je m'en étais fait une telle habitude que les cris des méchants ne m'ont jamais troublé. C'est une leçon magnifique pour chacun d'entre nous. Quand on, quand on fait face à des difficultés comme ça, l'injure, la calomnie, l'injustice, il faut que ça glisse. Il ne faut pas se laisser troubler par ça. Hein, L'exemple qu'il a donné de vraiment continuer sa mission malgré tout ce qu'il en a souffert, euh, elle est euh, admirable. Et puis, je crois qu'elle elle est utile pour chacun d'entre nous parce que, euh, bon, moi, je ne pas me plaindre non plus, mais combien de fois j'ai été traité, euh, que je suis dans une secte, euh, que je suis fou, que je suis ci, que j'ai pété un plomb, etc. Quoi. Mais c'est bon, voilà, il ne faut pas se prendre la tête avec ce genre de choses euh, à partir du moment où, où, où, où on exerce. Euh, notre, notre discernement, qu'on voit vraiment que ce sont des choses sérieuses, qu'on qu a eu, été nous-mêmes en contact avec les phénomènes, il ne faut pas se laisser abattre par ça. Voilà. Alors, pourquoi il a signé Alain Kardec Alain Kardec s'est venu tout à la fin, juste avant le 18 avril 1857, où a été publié le livre des esprits à la librairie d'Antu, au, au Palais-Royal à Paris, hein, la Galerie d'Orléans. Eh bien, euh, c'est Saos qui nous le dit, hein, euh, il y a des, des esprits qui lui avaient dit qu'ils portaient ce nom-là, notamment un esprit qui s'appelle Zéphir, qu'il qui qui avait le nom d'Alain Kardec quand il avait une incarnation chez les druides, donc euh, il y a 1800 ans auparavant à peu près. Et entre-temps aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé euh, dans une revue du magnétisme du baron Dupotet, une mention d'un livre qui était en circulation à Paris au mois de février 1857, donc deux mois avant la sortie du livre, et qui s'appelait « Les livres des esprits ». Et ce n'était pas signé Kardec, mais c'était signé Villarius. Et donc, Kardec lui-même, il disait que le livre était déjà prêt en 1856, notamment le livre troisième sur les lois morales. Et donc, ce qui s'est probablement passé, c'est que, euh, ben, il avait commencé la, la composition typographique du livre hein, en investissant d'ailleurs de sa poche hein, et euh, il ne savait pas comment le signer, à l'époque il avait mis Villarius, quand vous regardez Villarius, si vous enlevez le US à la fin, ben, vous avez les lettres du mot Rivail qui sont euh, dans, un, dans un autre un ordre différent et donc il y avait probablement une édition zéro, hein, comme on dit de ce, de ce livre des esprits qui circulait déjà avant en très peu d'exemplaires, hein, puisque une fois que vous avez fait la typographie, vous savez, ils mettent les, les cadres de chaque page euh, euh, sur une grande feuille, hein, qui, qui, avec 18 pages, même plus pour, euh, pour cette première édition du livre des esprits, qui a un format un peu plus grand que les autres. Et donc, en mettant de l'encre et puis une feuille par-dessus, et puis ensuite en pliant la feuille, vous arrivez à faire artisanalement comme ça quelques exemplaires. Sont probablement ce genre d'exemplaires qui avaient circulé, même si, ben voilà, là c'est pareil, si vous jamais vous trouvez les livres des esprits signés Villarius quelque part chez un bouquiniste, surtout euh, ne passez pas à côté, si c'est trop cher, prévenez-nous, on trouvera un moyen de, de, de l'acquérir. Donc, un, un, un. parce qu'à la Bibliothèque nationale de France, évidemment, il n'y a pas, hein, c'était comme ce n'était pas un livre édité euh, publiquement, officiellement, il n'y a pas eu le dépôt légal comme il y a eu pour l'édition définitive. <coughs> Et 9 heures, on va terminer tout doucement. Donc, euh, le livre des esprits, 18 avril 1857, avec une révision en 1860. Le livre des esprits de 1857, il n'y avait que 502 questions-réponses. Et le définitif, euh, ben, c'est celui qu'on a aujourd'hui avec 1019. Oui, Fabrice Oui, euh, ça, cette euh, première, toute première édition, ou édition zéro, comme tu, tu l'as appris, de villarius c'est ça Mais c'est qui qui l'a écrit alors C'est cette, euh, cette... Ah ben, lui il dit dans les œuvres posthumes, euh, le livre troisième, il était prêt, il pratiquement fini, il était en train encore de le réviser, de le relire, notamment avec Céline Jaffé, hein, qu'on a aussi trouvé, hein, c'était une somnambule, elle s'appelait euh, Bequet, Céline Bequet, et donc euh, il y a certaines, euh, le livre troisième par exemple, hein, de, il, est, il était certainement prêt déjà euh, avec la typographie et tout, donc il a dû <coughs> Euh, on imprimait quelques feuilles, ça, ça se faisait à l'époque. Hein. On mettait de l'encre à la feuille, et puis on passait mmh. un peu ou quelque chose dessus. Et ensuite, euh, recto-verso, en pliant la feuille, on arrivait à faire euh, euh, un carnet, enfin, le, une partie du livre. D'accord. Donc c'est lui qui l'avait écrit, c'était déjà... Le, le, le tout premier, alors c'est vraiment le, le premier. Le, voilà. le, le tout premier ne s'appelle pas le livre des esprits, mais le, euh, les livres. C'est ça, oui. « Les livres des esprits » et il est signé de Villarius. Est ça. Il est signé Villarius. Oui. Et quand, quand vous prenez euh, la première édition du oui. « Livre des esprits », donc oui. j'en ai une là dans, dans, dans, dans l'armoire, euh, au-dessus des prolégomènes, vous voyez le titre « Les livres des esprits ». C'était quelque chose qui était resté encore… Euh, de, de, de, de, ces, de ces premières éditions. Alors que dans la révision, au-dessus des polygomènes, il n'y a plus rien. Il avait changé le titre en mettant ben, le livre des esprits. Et dans le premier exemplaire, c <coughs> les pages ne sont pas divisées en deux, avec questions et réponses C'est en deux colonnes. Vous avez les questions à gauche et les réponses à droite. Alors vous le trouverez facilement hein, partout. Oui, oui. Sur, oui. Vous trouverez des, des, des, des scans en PDF de ce livre-là. On les a même fait en, en, en Word. Donc, de cette première édition de 1857. Alors, on doit avoir ça sur l'Encyclopédie Spirit et vous la trouverez aussi sur une encyclopédie Spirit au Brésil qui s'appelle Kardec Vous cherchez Kardec Pedia et vous verrez que, bon, il y a des drapeaux de différentes langues. Vous cliquez sur le drapeau français, donc le site sera en français. Et si vous allez dans les livres originaux, vous verrez qu'en en fait, ils ont pratiquement toutes les éditions de, tout, de tous les livres de Kardec. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. C'est un travail remarquable qui a été fait au Brésil aussi. Après, il a commencé à publier La Revue Spirit à partir du 1er janvier 1858. Qu'est-ce que le spiritisme C'était en juillet 1859. Le livre des médiums, c'était le 15 janvier 1861. L'évangile selon le spiritisme, c'était en avril 1864, le ciel et l'enfer, août 65, la Genèse, 16 janvier 68. Euh, donc, euh, et après sa désincarnation, en 1890, les maris ont publié les œuvres posthumes à partir de, de, de, de ces documents. Alors, dans les documents qui ont été trouvés euh, en 2018, là récemment, malheureusement, il n'y a pas les documents qui ont servi aux œuvres posthumes. Donc, il y en a un ou deux, mais la majorité n'était pas dans ce lot de documents. Donc, on ne sait pas encore où ils sont, ces documents. Voilà. Euh, et donc, après, il y a aussi une correspondance très, très étendue. Donc là, on retrouve de temps en temps comme ça des lettres hein, dans les, dans, aux archives euh, qu'il avait envoyées à différentes personnes, euh, des lettres originales pendant… Euh, euh, cette époque-là, et il y en a beaucoup, euh, notamment les brouillons de ces lettres hein, que, que, que Kardec gardait, euh, qui sont aussi au Brésil, les originaux, et qui y étaient allés en, 1800, en 1950, hein, juste avant la mort de Paul Lemary, par un chercheur brésilien qui s'appelait Canuto Abreu, et ces documents-là aussi sont en train d'être mis sur euh, ce projet de Kardec, hein, de l'université de euh, Jouisse d'Efford. <coughs> voilà. Et puis donc, euh, voilà, le, le travail de Kardec, bah, c'était compliqué, hein, parce que les esprits ne sont pas venus donner le livre de la première page à la dernière. Hein. Les messages sont venus euh, de tous les coins, etc. Donc, c'est lui qui a dû faire tout ce tri. Quand il voyait des choses qui se contredisaient, bah, il reposait les questions aux esprits. Quand il y en a qui me dit blanc, l'autre qui me dit noir, euh, c'est quoi hein? Et paf, donc là, il y a les arguments qui sont venus et qui lui ont permis donc, de, de savoir si c'était blanc ou noir, et euh, donc d'écrire de, de, le livre et, et d'assurer, bien sûr, la cohérence d'ensemble sur la philosophie. Voilà. Et donc, le livre des esprits, c'est euh, les réponses sont données par les esprits, ce ne sont pas les idées personnelles de Kardec, hein, ce sont les, les esprits qui sont venus donner des réponses. Mais bon, le travail qu'il a réalisé, euh, comment dire, c'est un travail qui est vraiment remarquable. Hein, c'est ce qui est expliqué ici par les biographes brésiliens. Ce n'était pas juste de prendre les messages, les mettre à la queue le et le, les publier. Non, non, c'était refaire et refaire et redemander, réviser avec les esprits, etc. C'était un travail intense et pratiquement à plein temps qu'il a fait euh, pendant l'année et demie entre son premier contact avec les phénomènes et la publication du livre. C'est pour ça qu'on dit que c'est le codificateur du spiritisme. Le mot codificateur vient de là. Ce n'est pas l'auteur. Hein, l'auteur, ce sont les esprits, mais c'est lui qui les a mis en ordre. Et puis donc, euh, bah, il est mort debout le 31 mars 1869. Euh, la société avait commencé à fonctionner dans un local au Palais-Royal. Lui, il habitait euh, rue des Martyrs, hein, 8 rue des Martyrs, c'est ce qu'on voit sur les l'adresse qu'on voit sur les, les premiers livres qu'il a publiés. Et euh, donc après, il a déménagé au passage Sainte anne Et le 31 mars, c'était le dernier jour du bail au passage Sainte anne Il était en train de préparer de finaliser le déménagement. Euh, une partie, donc tout ce qui était édition, librairie, stock euh, de livres, etc. Ça devait partir euh, rue de Lille à Paris, hein, où il y avait la librairie. Et lui, avec tous ses documents personnels et le petit appartement qu'ils avaient au-dessus de, de, de, de la librairie Passage Sainte-Anne, c'est un local qui existe d'ailleurs toujours, on a les plans qui est toujours dans la même configuration que l'époque, euh, ben, il devait déménager dans sa maison euh, rue de Ségur, avenue de Ségur. Voilà. Et donc, c'est le jour du déménagement. Il y a un libraire qui est venu pour lui ré... Pour, ré... pour rechercher quelques revues. Bah, pouf, rupture d'anévrisme. Et... Donc, il est mort debout en plein travail. Voilà. Il est mort comme il a vécu en travaillant. Depuis de longues années, il souffrait d'une maladie de cœur. Donc, c'était une péricardite apparemment qu'il avait. une maladie relativement rare aujourd'hui. Euh, qui ne pouvait être combattu que par le repos intellectuel et une certaine activité matérielle, qu'il ne pouvait pas avoir, hein. mais tout entier à son œuvre, il se refusait à tout ce qui pouvait absorber un de ses instants au dépend des préoccupations de prédilection. Chez lui, comme chez toutes les âmes fortement trempées, la lame a usé le fourreau. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que ça a été clair? Vous trouverez aussi un certain nombre de conférences. On avait fait plusieurs conférences sur Rivail en français. Vous trouverez ça sur le site YouTube du mouvement spirit francophone et puis de la fédération spirit française. Le mouvement spirit francophone, la chaîne s'appelle Regard spirit. Et au niveau de la fédération, ça s'appelle Alain Tardec. Notamment en mars. Le 31 mars, on fait toujours une commémoration. L'année dernière, on n'a pas pu aller au, au Père Lachaise, hein, se recueillir sur la tombe de Kardec. Mais euh, on avait quand même fait une conférence virtuelle euh, sur, euh, où vous trouverez des éléments biographiques euh, présentés par euh, un Brésilien, hein, Carlos VII. C'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plusieurs années et c'est vraiment le, un champion des recherches Google pour trouver des choses en ligne. Et donc, on travaille euh, en collaboratif. Il y a des moments où ben, ça, voilà, ça c'est aux archives de Paris, ce n'est pas en ligne. Donc, ben, je vais de temps en temps aux archives de Paris pour euh, sortir les documents qui manquent. Voilà. Donc, cette, cette, ces recherches qui se font aujourd'hui sur Alain Kardec ont ça de remarquable. C'est qu'elles euh, ben, se font euh, de, de façon collaborative. Hein. C'est parce que… Il y a tellement, tellement de choses et de pistes de recherche, des milliers de pages à consulter et tout, qu'une seule personne euh, n'y arriverait pas. Alors, par contre, il n'y a pas vraiment de biographie écrite. Hein, parce que si on écrivait quelque chose aujourd'hui, ce serait déjà un complet ou périmé demain. Donc, euh, les informations sont euh, présentées dans, dans, dans des conférences. Ou alors, euh, ce Brésilien, il a un site, une page Facebook. C'est assez surprenant, mais apparemment, Facebook marche relativement bien pour ça où il a plusieurs centaines de publications sur différents sujets liés à l'histoire de Rivaille, au médium qu'il qu avait utilisé, etc. Et chaque fois en citant des sources, des documents de, de, de sources primaires. Parce que ce que dit Henri Sos, s'il ne cite pas, il, par exemple, je vous donne un exemple, Sos, il dit, il, il, il, il transcrit le certificat de baptême. De Rivail, hein, qu'il a été baptisé en 1806, semble-t-il. On n'a jamais réussi à trouver ce certificat de baptême. Hein, je suis allé à Lyon, au, euh, la paroisse de Saint-Denis, des, euh, de, de, de, de, des Brotteaux, enfin je ne sais plus dans quel quartier de Lyon. J'étais à Saint-Denis-les-Bourgs, euh, dans l'Ain, on a cherché en long, en large et en travers, à Bourg-en-Bresse, toutes les archives, des, tous les certificats de baptême. On ne trouve même pas les noms. Euh, des, des, des, des curés qui ont signé le certificat et celui qui a signé la retranscription. Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui où il a été baptisé. Sauce le dit, mais il ne cite pas la source. Donc euh, nous on prend ça comme des informations de, de seconde main et pas de, des sources premières. Oui, Vincent Juste une question par rapport à, à toute cette démarche. Hein, en fait. La première démarche, c'est croire en la réincarnation. Et... Et euh, est-ce qu'il y a des… pendant des, des, des réunions spirites, euh, eu est-ce qu'il y a eu une demande de contact avec euh, euh, Hippolyte, euh, moi, avec Alain Carnet quoi, Dans l'au-delà, est-ce qu'il y a eu quelque chose Parce qu'on se pose beaucoup de questions sur lui, on, on parle de spiritisme, mais on ne le contacte pas en tant qu'entité, euh, qu alors qu'il est désincarné. C'est étonnant. Oui alors, il y, a, il y a plusieurs communications signées Kardec euh, qui ont été publiées, euh, ben, notamment dans, dans les revues Spirit après sa désincarnation, hein, il y en a plusieurs. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment authentiques ou pas ben, On n'est jamais 100% sûr, hein, ça c'est le problème des, des communications. Euh, il s'est communiqué aussi au Brésil, hein, il y a des communications euh, signées Kardec. Il y a eu des communications, même un peu plus tard, hein, sans... je ne sais pas si Léon Denis... Si, Léon Denis a aussi eu des communications signées à Alain Kardec, qui publie notamment dans les œuvres posthumes. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que ben, dans les réunions médiumniques, les... il, il y a beaucoup d'entités qui sont, je dirais, un peu plus proches de nous, qui se communiquent. Quoi. Hein, Kardec, apparemment, c'est encore un niveau au-dessus. Et donc, ben, quand on demande des informations, ce sont ces entités-là qui, quelque part, servent d'intermédiaire. Mais euh, effectivement, on ne peut pas, euh, l'esprit d'Alan Kardec ou de Léon Denis ou d'autres, peut très bien un jour décider de venir et se communiquer lorsque l'occasion se présentera. Apparemment. Pas, on... ouais. Apparemment, ce que j'ai cru comprendre dans des réunions médiumniques, c'était qu'il était plus fier de ce qu'il avait fait en tant que pédagogue de, de, de français, de, de, de la connaissance de la science, plutôt que de ce qu'il faisait en tant, que, en tant que codificateur de la doctrine spirit. Il était plus fier de son travail de pédagogue de l'enseignement que de, que de la doctrine spirit. C'est étonnant, mais c'est... Alors la, la question c'est ben, où, où est-ce que, est -ce que vous avez vu cette affirmation Alors il y a des, des gens qui font des, des, des séances médiumniques qu'on peut regarder euh, euh, comment, euh, en ligne et mmh. euh, qui dans lesquelles ils posent des questions justement ils posent des questions bon ils rentrent pas dans les détails hein, ils, il survole son, son œuvre et euh, apparemment, euh, alors c'est, je, je crois comprendre que il y a des possibilités pour lui de revenir à Paris, hein, c'est-à-dire de visiter avec sa femme les, les, la ville de Paris aujourd'hui, mais il la voit pas comme nous la voyons. Il la voit encore avec euh, les le temps, le temps pour lui. D alors il voit ce qui se passe aujourd'hui, mais il reste dans un monde qui est quand même le sien le, de cette époque, quoi, de l'époque 1860, 1870. Quoi. Alors bon, vous voyez, c'est là où effectivement, euh, je dis, ben, il, faut, il, faut, il faut y regarder, il faut faire attention, quoi, parce que euh, des communications de Kardec, j'en ai vu, mais euh, il, il a bien changé et en nettement moins bien que ce qu'il était de son vivant. Hein? donc euh, il y a beaucoup de communications qui circulent comme ça, qui sont, qui sont apocryphes par exemple, bon, là, là je vous montre toutes les difficultés qu'il a eues dans sa phase euh, avant euh, d'être rivaille, et aujourd'hui si on le connaît ce n'est pas parce qu'il était pédagogue, si on le connaît parce que c'est lui qui a codifié le spiritisme donc sa mission du spiritisme, les cinq livres de base, etc. Euh, il les a faits et, et s'il est reconnu mondialement aujourd'hui, c'est bien par son travail d'Alain Kardec que euh, par son travail en tant que Hippolyte Léon-Denisar-Riva. Et ses livres, par exemple, pédagogiques ne sont plus utilisés aujourd'hui, alors que le livre des esprits est encore diffusé à euh, bah, des milliers d'exemplaires euh, dans le monde entier. Donc euh, probablement l'esprit qui est venu raconter, que ce, en se faisant pas ça pour Kardec, euh, qu'il qui, qu était plus fier de ce qu'il a fait avant qu'après, ben, personnellement, je n'y mettrais pas beaucoup de crédit. Voyez. Parce qu'après, bon, je suis peut-être parfois un peu machiavélique, mais euh, quand vous êtes quelqu'un qui, qui cherche à, à, à rabaisser un petit peu le mérite de quelqu'un d'autre, comment vous vous y prenez ben, Exactement comme ça. Hein. c'est euh, Quand j'entends parfois ben, un groupe Spirit qui n'est pas très loin d'ici, hein, dans la ville de Nancy, qui dit « oui, on a reçu des communications de Kardec qui fait son mea culpa euh, », si ça, je ne prends pas. Pour moi, ce sont des esprits qui cherchent à se substituer, qui, qui cherchent à rabaisser, à, à casser les bases. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça peut pas. Hein oui, euh, non, mais c'est qu la tête, de... qui, est, qui est reconnue. C'est à l'arbre. L'objectif, c'était pas de, de casser la doctrine spirit, hein, c'était juste de, de comprendre, de comprendre, euh, mmh. voilà, euh, ce que lui ressentait à ce moment euh, par rapport à à ce qu'il a vécu, voilà. Et, et, euh, mais... et ça peut être intéressant parce qu'il a quand même passé beaucoup de temps à écrire des livres de pédagogie hein, il a, et c'est ce qu'il a commencé à faire dans sa vie et il a mmh. quand même passé beaucoup de temps on le, on le voit bien hein, dans, dans, ce que, dans ce qui est écrit à, à enseigner à des enfants à, à, à faire des, des, même des, euh, des, des choses techniques hein, comme euh, <rire> les, les siphons, des choses comme ça voilà il, il, c'est quelqu'un qui, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, pas uniquement. Hein. Mais la chose pour laquelle il est connu, c'est euh, est connu comme Alain Kardec. Hein, c'est Alain Kardec qui a 30 ou 40 millions d'admirateurs dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas rival. Donc, euh, objectivement, euh, l'affirmation la, de, de, de, de l'esprit qui, qui, qui a signé Alain Kardec euh, à, à cette occasion-là, elle est quand même assez étrange et peut-être moi même discutable. Et, et, et ce qui est bien dit dans, dans, dans cette communication, c'est que là où il est à l'heure actuelle dans, dans, les, dans le, la désincarnation, il continue à travailler à la, à la, au développement de la doctrine spirit. Il, il le précise bien qu'il continue le travail. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il est désincarné. Quoi. Alors, Vincent, ce que, ce que je vous demanderais, c'est, euh, si vous pouvez m'envoyer la source, hein, si, je ne pas si c'est quelque chose qui est, qui est encore enregistré quelque part, qu'on peut, qu peut visualiser. Je suis preneur parce que je vais, je vais quand même y jeter un coup d'œil. Mais d'après ce que vous m'en avez dit, je serais a priori assez dubitatif. Mais bon, Alors, il faut quand même puis, regarder de près. Voyez. Ce soir, on se retrouvera, je pense, durant oui, le, ça, le, oui. le, le, le spiritisme, spiritisme sans tabou. Sans tabou et et j'aurai oui. le, le lien. D'accord, c'est parfait. Merci. Patricia Oui, moi j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux sources qui ont servi à Alain pour écrire les livres. Vous dites, elles venaient d'où ces sources C'était de, de, du monde entier ou seulement de France ou... ben, Aux c'était qu a... euh, quand il n'était pas connu, c'était les groupes de Paris hein, qui avaient servi à faire la première édition du livre. Donc les, les fameux carnets là, que lui avait donné Sardou, Tiedemann, euh... Fourtier, les différents groupes pleines maisons hein, qui fonctionnaient à l'époque et qui avaient déjà fait des questions-réponses qu'ils avaient annotées pendant, pendant quelques années avant qu'ils s'y intéressent, qui lui ont donné euh, tous, ces, tous ces cahiers, qui lui ont servi de documents. Mm. Mais après la, le, le livre des esprits, lui, bah, il s'est diffusé dans le monde entier. Et du coup, mm. il commençait à recevoir des lettres du Mexique, d'Autriche, d'Allemagne, d'Espagne, de Russie… Et c'est là où, où, où les gens disaient bah, « tiens, bah, chez nous aussi, on a des petits carnets, voilà les réponses qu'on a eues à telle question, etc. » Donc, c'est là où il a reçu des informations qui sont revenues de, de, de, de beaucoup plus large que Paris seul. Hein. Mm -hmm. euh, et donc, ce sont ces informations qui lui ont permis d'enrichir le livre et d'en faire la deuxième édition euh, avec le double de questions-réponses. ok. Donc, voilà. Et puis d'ailleurs, vous voyez, ben, dans, dans ces différents livres, vous avez des communications d'esprit de, qui venaient de Karlsruhe, les autres, suffit de... de hein, des, quand quand, quand, quand, quand c'est cité, hein, vous voyez que ça, ça vient de bien... Après, bon, il s'était en quelque sorte naturellement transformé en centre de convergence. Toutes euh, mmh. les personnes qui s'intéressaient au spiritisme lui écrivaient à lui. Hein, et lui envoyer à lui les copies ou les informations de ce qu'ils avaient reçu. C'est donc à partir de là qu'il qu a, qu a effectivement reçu euh, cet enseignement que les esprits avaient donné un peu partout dans le monde, hein, l'universalité de, de, de leur enseignement. Ah, okay. Mais la première édition du livre des esprits, c'était essentiellement à Paris, puisqu'il n'était il était pas connu, il n'était pas sorti encore. Hein. Mm. Hein. Et il y, a des, il, y a, il y a des livres qui ont été faits là aussi au Brésil, hein, qui ont comparé la première édition du livre des esprits avec la deuxième. Tiens, tel truc, on le retrouve à tel endroit, telle question à tel autre. Tiens, bah là, la réponse, elle a été modifiée par rapport à la première réponse. Hein. Bah, la, oui. Il y a eu des choses. Euh, et donc, c'est un travail un minutieux, un travail de fourmi qui a été fait et qui permet de, de, de se rendre compte de, de tout ce qu'il a enrichi dans la deuxième version. Il a fait que deux versions du livre des esprits Oui, après, bon, il y a eu euh, ce travail de comparaison, il est fait de la première jusqu'à là, euh, je sais plus si c'était la 16e ou la 17e édition, hein, en 1869 quand il était encore vivant. Et donc, il y a, il y a toutes les modifications euh, qui ont été euh, relevées euh, par, par ces chercheurs. Voilà. Et donc, celle qu'on publie aujourd'hui, évidemment, c'est une copie de, de la dernière. Donc de la 16e ou la 17e, celle qui a été publiée en février 1869 juste avant qu'il meure. Okay. C'est là que la dernière qu'il avait vraiment révisée lui-même qu'on utilise. Okay. Merci. Je vous en prie. Euh, Dis-moi, Charles, ce n'est pas dans les des esprits, c'est dans l'évangile, le témoignage d'une reine de France. On ne sait pas qui c'est réellement. Ou... Cette reine de France, on n'a l'a pas su. Écoute, je, euh, je sais que dans, les, dans, dans, dans Le ciel et l'enfer, il parle de la reine Doud. Donc là, il l'avait identifiée. Mais oui. celle-ci, il euh, faudrait que je regarde. Je ne pense pas. Hein, je, oui. Mais bon, euh, voilà, ça, ça peut aussi faire l'objet de recherche pour essayer de savoir qui ça, qui ça aurait pu être. Oui, bon, même si, si c'est le contenu du message qui est important. Il ne faut pas forcément qu'il l'envoie, oui. mais... C'est quand même assez sympa d'avoir un témoignage comme ça de reine de France. Oui, puis l'esprit guide de la société parisienne, c'était l'esprit oui. de Saint-Louis. Oui. Mmh. Mmh. Voilà. Bon, il est déjà 9h24, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Hein euh, ben, merci à tous pour oui. votre participation. Merci aussi aux bons esprits qui nous ont assisté dans, dans ce cours euh, pour pouvoir prendre connaissance de ce parcours euh, qui a amené euh, à cette codification. Voilà, excellent dimanche et puis à bientôt. Merci. Merci Charles. Merci. merci. Bon dimanche.